Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous dire que euh, le port du pantalon pour une femme est un péché. Euh, J'avais déjà évoqué ce sujet dans une précédente vidéo, la charité dans l'habillement, dans qui dure euh, à peu près 11 minutes, où je commentais ce, cet euh, article des Dominicains d'avrilé. Euh, qui ont euh, rédigé un article sur les règles intemporelles au sujet de la tenue, donc je vous invite euh, à le lire, euh, mais là où je voulais en venir un peu de, pour faire une vidéo un peu plus courte, c'était le, le, au sujet des pantalons il est écrit dans les écritures dans le Deutéronome chapitre 22 verset 5 une femme ne portera pas ne portera pas un costume d'homme et un homme ne ne revêtira pas un vêtement de femme quiconque fait cela est une abomination pour le seigneur ton Dieu. et là on parle bien d'abomination hein. donc c'est dégueulasse aux yeux du seigneur alors cette mode euh, cette mode féminine de, du port du pantalon je pense a commencé euh, dans les années 1920 avec euh, par exemple un, où on a vu où on a vu des femmes euh, se masculiniser à la fois dans la coupe de cheveux, dans, dans la manière de fumer, dans, dans la manière d'être euh, libérées, entre guillemets, euh, voilà, de porter aussi des pantalons. Euh, alors, euh, c'est vrai que, euh, donc, vous voyez, ça ne ça date, date pas totalement d'hier, ça date du début du XXe siècle, cette mode. Donc si vous voulez, moi qui suis né... Euh, dans les années 70, en 79, euh, j'ai toujours connu des, cette mode féminine de, euh, de porter des pantalons qui, qui déjà, euh, dans les années 80, qui étaient euh, très très courantes. Déjà, donc si vous voulez, moi ça ne me choque pas, mais j'imagine que Dieu est scandalisé par ça. C'est un péché, le, le port du pantalon pour une femme. Elle, elle, elle vole un vêtement d'homme. Elle vole euh, tout ce que ça implique symboliquement. Euh, là, je vous, je vous renvoie aussi à, à, à, ce, à cet article des dominicains. Ça altère la mentalité féminine, ça, ça tend à vicier les rapports entre mes femmes, ça, ça porte atteinte à la dignité d'une mère aux yeux de ses enfants, etc. Euh... Alors, pour avoir cette idée d'abomination, parce que le mot est très fort, il faut s'imaginer un, un, un, euh, un homme habillé en, en femme, en fait. Ça nous choque. Ça nous choque. Euh... Là, on ressent peut-être un peu mieux l'abomination euh, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pour les femmes, on est tellement habitué à ce qu'elles mettent des pantalons que ça ne nous choque plus en fait. On a été un peu anesthésié par, euh, par la force des choses, par, par, par les modes. Mais euh, par contre, si un, si un homme porte un vêtement de femme, là, tout de suite, euh, on, on ressent mieux l'abomination on peut toucher du doigt euh, cette abomination donc je ne vais pas faire une vidéo euh, extrêmement longue euh, mais euh, si vous voulez en savoir plus je vous invite à acheter ce petit livre euh, d'une prophétesse Monique Marie, une prophétesse contemporaine c'est un petit livre de 40 pages qui coûte 4,50€ et euh, là vous aurez euh, plus de détails euh, vous aurez Jésus qui vous explique pourquoi le port du pantalon est un péché pour une femme. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.